Bonjour à tous, c'est Guillaume Marceau pour une nouvelle vidéo du SNES-FSU Guadeloupe et donc aujourd'hui je vous propose de parler syndicalisation. En effet, notre organisation syndicale ne vit que des cotisations des collègues et donc nécessairement, il y a besoin d'avoir un maximum de cotisations. Donc nous allons voir aujourd'hui quelques raisons qui euh, justifient que vous vous syndiquiez. La première raison, c'est quand on est tout seul, eh bien, on se retrouve face à l'arbitraire du chef d'établissement, face à l'arbitraire de tout ce qui vous entoure. Ensemble, collectivement, eh bien, ça permet de résister, que ce soit pour aller voir le chef d'établissement pour modifier un emploi du temps, que ce soit au conseil d'administration pour obtenir des financements pour un budget, etc. etc. L'ensemble des éléments que vous faites tout seul, eh bien nécessairement, si vous êtes ensemble à plusieurs, cela permettra d'améliorer vos conditions de vie dans l'établissement et nécessairement aussi en dehors. Deuxième raison, bien évidemment, quand on paye une cotisation syndicale, eh bien, autant payer vers le premier syndicat. Or, il se trouve que le SNES-FSU Guadeloupe est la première organisation syndicale en Guadeloupe et la première organisation syndicale au niveau national. Ça prouve que les collègues nous font confiance et donc s'ils nous font confiance, c'est que nous garantissons un service de qualité et donc, quitte à payer, eh bien autant aller vers le premier syndicat. Alors, ensemble, on est véritablement plus fort puisque au-delà du SNES, il y a la fédération auquel appartient le SNES, la FSU, et qui permet de travailler avec l'ensemble des personnels qui sont dans l'établissement. Les collègues de PS pour le SNEP, les infirmières scolaires avec le SNIX, les assistantes sociales avec le SNU-ASFP, les gestionnaires avec le SNASUB, etc., etc. Et puis, si vous avez une SECPA, les collègues du SNU-IPP du premier degré, et donc l'ensemble de ces collègues dans la fédération permettent bien évidemment d'avoir un collectif beaucoup plus fort que l'on ne l'aurait que si le SNES était tout seul. Être ensemble, c'est ne jamais être seul. Ça signifie qu'à tout moment dans votre vie, dans votre carrière, vous avez accès au SNES FSU. Si vous avez une question, vous pouvez demander au responsable de l'établissement. S'il n'y en a pas, vous demandez à la section académique. Vous pouvez consulter le SNES FSU pour vos éléments de carrière, mais aussi si vous tombez malade, si vous souhaitez muter, si vous souhaitez accéder à leur classe, à la classe exceptionnelle. L'ensemble de ces éléments, le SNES FSU sera à vos côtés pour vous aider, pour vous conseiller. Le SNES c'est aussi une information de grande qualité avec un journal qui paraît tous les 15 jours, l'US que vous recevrez chez vous, l'US Magazine qui paraît tous les mois, pour le journal de la FSU, ainsi que les publications académiques, euh, comme notre journal académique qui paraît entre 3 et 5 fois par an. Et puis, euh, petit bonus, dans notre académie, la lettre hebdomadaire de notre trésorier qui permet d'avoir une information complète de l'éducation et de tous les événements culturels qui se déroulent au niveau local et national. Enfin, le prix, bien évidemment. Vous allez nous dire une cotisation syndicale, c'est cher, certains syndicats sont moins chers. Alors la première chose, c'est que notre cotisation syndicale, c'est simplement 10% d'un salaire environ, ce qui finalement est assez faible, d'autant plus que 66%, c'est-à-dire les deux tiers de cette cotisation, peuvent être déduites des impôts. Donc ça signifie que vous allez payer euh, moins de 10% d'un salaire pour avoir l'ensemble des informations, l'ensemble de l'aide auxquelles vous pouvez avoir besoin au quotidien. Alors cette vidéo est maintenant terminée, donc si elle vous a plu, eh bien on vous propose de l'aimer, de la partager sur les réseaux sociaux, de vous abonner à notre chaîne pour avoir l'ensemble des informations, et puis bien évidemment de vous syndiquer en suivant le lien qui se trouve ici. A bientôt